Let's go! Il est mort lui! Nice! Let's go, bouge! Droite, droite, droite, en droite! Droite, droite, droite! Droit, droit. Je suis mort! Revibe, revive! revive. C'est bon! C'est pas mal, moi j'aime bien, j'aime trop le jeu. Et c'est génial comme jeu. Je me marre trop. Remember it. Euh, allez, on va aller directement jouer. Stand in the zone to push it toward an enemy. Your team wins when the zone reaches the other side of the map. Ah. En restant dans la zone, ça la push vers l'ennemi. <rire> C'est de la merde. Jeu de merde. J'ai pas la bonne arme. C'est de la merde l'arme que j'aime. Et ça, c'est quoi Ah, il y a un shotgun là Ah non, pas du tout. Et ça, c'est quoi il y a un potentiel quand même, hein. Get back to the objective. Faut le ramasser, ça. Ah merde, ah, mais je vais mourir. Là. Ah bah, ben, mais je suis con comme une bite, je l'avais pas vu. Là, on a gagné, non Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mal. L'idée est bonne. C'est simple et efficace. Je vois déjà de le sur ce jeu MDR avec des grosses strates. <rire> Mec, avec C, on peut construire des plateaux. Ah ouais Et tu veux venir jouer avec moi ou quoi, espèce de gros fils de p*** là T'as peur ou qu'est-ce qui se passe À chaque fois que je lui propose, il oui." Est... Mais je suis sur ton Discord. Mais t'es VIP, non Tu peux venir dans, dans le salon live. Tu hein voulais pas m'imposer. Ah Ça va Ça va, ça va. Il est bon. pas mal tu hein vois Ouais c'est marrant, j'ai vu ça l'autre jour et je me suis dit, attends ça a l'air incroyable. Vas-y on va tester. Mmh. Ah oui, il y a du bon gros... Euh, la bonne grosse customisation quoi. Ouais, oh, c'est sympa, hein. Ouais. il y a vraiment pas mal de détails hein. Ah ouais Ah mon de dieu, tu peux même customiser les armes, c'est Battlefield quoi. Après avoir tout fait là, tu, fais... tu, tu, tu quittes le truc et ça c'est. Hein ça euh... toi. Ouais, ouais, ouais, ouais. Il y a du stress quand même. Ça kick bien. Ouais, ouais, ouais, ça kick bien, bien, bien. Ah c'est fini. Putain, bien joué. Non, le jeu est pas mal. Lui est dégueulasse. Enfin ouais, le, le menu nécessiterait quand même un truc, une, une simplification. Mais ils se sont penchés sur l'essentiel. Le gameplay quoi. Le gameplay et l'efficacité. Oh mais là on est dans la neige. Ah non, c'est pas Francfort là, c'est plutôt Skaling bah, mais Grab. C'est bon, je suis avec toi, avec toi, bouge pas là. Ok, attends, on est en train de perdre là. C'est des gamers en face, enfin fais attention. Y'a un mec au-dessus de toi dans les montagnes. Ok. Attends. C'est pas clair de quel côté de la ligne il faut se mettre. Ah, mais ouais, mais ouais. Tu peux aller dans leur objectif, mais ouais, tu die un centre quoi. Ah, oh, ok, ok, j'avais pas vu. Je m'évade. J'aime bien, j'aime bien le fait que ça pète de partout là. C'est sympa ouais, il y a plein de trucs bien pensés quoi. Il y a un mec sur la tower en train de sniper. Ouais. Est-ce qu'on peut taguer Non on peut pas. Oh là là, ouais ça snipe dur en fait. <rire> <rire> buté là. Quoi. Mais ils sont très nous là ah ouais kill. On a perdu là. Ouais, bien joué Oh putain, attends, et combien de kills On voit pas ça. Mais j'aime bien le break-through là, le, le, le, le, le... c'est simple et efficace comme mode de jeu. Hmm. Vas-y, passe le premier. Saute <rire> Mais regardez plus là, je suis Non mais t'as pas sauté Mais j'ai pas peur moi. Ouais ah, mais en fait les escaliers c'est man-made mec, c'est le, les pyramides de Gizeh. Ici. ils ont fait ça tout seul. Hein. Oh putain... Attends, attends, mais je vais y aller tout seul moi. J'ai jamais joué à Minecraft, là, là Putain là. Oh là là, tu es très tactique ton bridge. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît, parce que je vais mourir, là. Attends, bouge Merci. pas. Merci. Let's go On, on va pouvoir accomplir dans ce badge, là. Attends, j'ai mis une protection de Oh là là là, quel gamer Il est mort, lui Nice Let's go Push ça en passe, en passe, il y en a un. Hein. Je suis dead, là, non. Hein. Mais j'arrive. Oh Putain, mais ça tire dur, là, leur, leur truc, là. Oh Non, mais le snipe, euh, je sais pas ce qu'il a, mec. L'espèce de plasma gun, là. Sont beaucoup très nombreux. Euh... Non, mais je suis deux la Il est gratuit. Ouais, il est gratuit. Hein. Ça, ça prend notre tour en fait. Pour qu'on prenne les hauteurs, je pense. J'ai repris la, le, le, la tour. Ouais, ouais, je suis derrière toi. J'avance en faisant des. Il ouais, y a des trous. Hein. Il y en a un devant encore. Il y en a un. J'étais dans le vide là non <rire> Oui Mais je voulais faire un truc euh, exceptionnel. Et au final, euh, c'était de la merde. Oh la oh, oh mais le, le, le building a pété L'Evolution mec L'Evolution quoi. bien sûr <rire> J'ai volontairement un respawn pour te rejoindre. Ok, je viens de faire un petit moins 2 là. Vous avez créé un serveur du coup les amis ou... Y a ah avec Ah oui d'accord ok. Et le mot de passe c'est 6-4 les amis. s x a t r Ok c'est parti. Putain je suis contre un gros nouveau snipe là. C'est moi qui viens de te mettre un gros domaine. Zeumur. Oula. Ah merde. Désolé. <rire> <rire> Essayez de répartir. La pire grenade du monde. Putain, t'es passé où <rire> Ah ah ah Les vieux qui Mais, est là que mais oui, mais oui, suis tombé <rire> dedans comme une merde Ah ouais Oh j'ai plus envie de m'emmerder là. Ouais, moi... bien raison. <rire> Il a disparu Oh les bâtards Ouh T'as vu ça Team chat, team fais... chien Oh putain, j'étais dans la team chat, je pouvais pas gagner. Attends, j'ai vraiment oh, envie de de monter au ciel <rire> T'es passé en mode Minecraft là c'est ça t'as changé de jeu <rire> Ah mais tu peux plus tu peux plus en fait à un moment est ce que euh, c'est le... parce que t'as plus de as plus de matériaux en fait Ah ok Genre si avec ton E tu vas creuser un peu Ouais tu peux construire ah, plus Ah donc t'es oublié Y'a une logique de récupération de minéraux ouais. pour ok Y'a y a, y a un cousin là en face là Ah derrière dans le coin Putain kill game là ça s'est passé devant, ça. Mais on est derrière. On. Oh le clutch Oh Le one clutch Oh là là là Ah Derrière On peut pas respawn sur la squad, ça c'est dommage, ça. Vous êtes des monstres, j'en ai tué deux. Nice Putain. Bon, mon poulet, moi je vais arrêter là. Ça marche, je te laisse. Des bisous les gars, bisous le chat. Bah En tout cas, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est quoi ce qu'on devrait faire Si je me chauffe, j'organise une petite compète dessus avec un mini cash prize. Hein. Voilà, c'est original en tout cas. Ouais, non, grave. Et tu sens, tu sens que malgré l'originalité, il y a une profondeur quoi. Il y, y, y a le potentiel de faire un, un truc très bien et très sympathique.